Ce soir, c'est l'afterwork des inscrits. On accueille tous les nouveaux étudiants sur le campus. On va aller voir ce que vaut voilà la relève. Mmh. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui Moi je suis là parce que l'année prochaine je suis en production, en troisième année. je suis venue pour rencontrer ma future promo. Comment tu trouves le campus Franchement il est grave beau gosse. T'es prêt à tenir toute l'année Je suis prêt pour faire la fête surtout parce qu'on m'a dit école de commerce et la fête, alors moi je suis venu pour ça. On va aller faire un petit tour à la pétanque. C'est bien la pétanque C'est merveilleux. On va aller faire un tour du côté des hot dogs. L'objectif aujourd'hui, c'est de tenir les palmiers. Tu trouves comment euh, la vie étudiante euh, ici Bah, Ça me donne grave envie, bah, l'esprit, ça me donne euh, ça me donne envie de, de... Vous rentrez en quelle année Troisième année de bachelor de communication à l'ISCPA. Troisième année de business development à l'ISPA. De... de faire la fête quoi. On a une journaliste, la collègue, voilà euh, Je te donne le micro, tu peux interviewer quelqu'un. Que fais-tu l'année prochaine Une école de journalisme, enfin une euh, filière euh, communication, pardon, communication euh, à l'ISCPA. Nos futurs étudiants ont de très très bons skills. T'as rencontré des personnes un petit peu de l'IMSI Tu as rencontré des gens du BDE, euh, la directrice. J'ai un ami à moi, il a à l'IMSI. Euh, J'ai fait un euh, entretien et oral écrit la semaine dernière. Euh, J'ai eu la réponse comme quoi j'étais pris, j'étais super content. Vous êtes déjà fait des copines du coup Bah ouais, du coup ça commence. On verra l'année prochaine si elles sont encore best friends forever. On est bien ici hein